Nous faisons poussière et nous prenons poussière. De poussière cosmique, nous faisons avec même éléments qui constituent l'étoile. Mais nous-mêmes les hommes, nous sommes fragiles parce que l'amour a tiré poussière. L'amour capable peut-être plus gros bénédiction les hommes. Mais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 et puis assassiner président Jovenel Moïse. Mais mesdames, mademoiselles et messieurs, encore une autre fois, président s'il a relevé, parmi moi, il a révélé présence présence chaque jour à travers une série de qui qu'a passé dans le pays d'Haïti. Hier, agent FBI débarquait le président. Qui fait? Pour qui sa niveau insécurité a augmenté comme ça le pays d'Haïti. Frère et sœurs bien-aimé, c'est secret pour connaît Ancien député Gary Bodo s'est dans silence. Li. Parle ensemble avec la population. Hein? Après le département de l'Amérique a fait une sanction contre lui. Frère et sœurs bien-aimé, nous le permettre de nous. Le président Naïb Boukele frappait le gouvernement Biden en fort. Après ça qui est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 Nous t'a qu'est chance de présenter ou yon ti compte ailleurs. Et compte ça, qui c'était? Barrier à bas. Mais cabaret la pas qu'à Jambil. Merci à chaque fanatique qui t'a commenté, la réponse là, c'est l'en On Un petit cric-crac pour nouveau voir compte nous gagné. Choukboa n'a mis mi l'en main. Choukboa n'a mis tant l'en Pas hésiter à quitter l'élément de réponse parole dans le commentaire là. Ça me fait nous plaisir. En pile en pile. C'est ça bien aimé, voir aller. M'son j'y aime d'apprendre un petit cléré. Eh bien, nous connaissons hier, Jida te Evangézi, et puis, s'entend y a dans le jardin, j'ai pendant Jésus t'a prié ensemble avec disciples. C'est là où t'as déposé la patte sous lui. Eh bien, nous avons dit, t'as fait un dans jardin, j'ai dit, c'est là, et puis, c'est rien, papa, ici, frappe. Est-ce que tu comprends, ma connaissez? C'est Ariel qui débaille. Jida, hein. eh bien, si on dit avoir mal le Premier ministre a fait une expédition de mais possible. C'est le premier dit, Franchement, mais ça n'a pas empêché de camper pour me balancer avec nous. Oh là, c'est ça, bien-aimé. C'est vrai que nous faisons poussière, et n après tout, nous poussière. Element qui constitue l'étoile, c'est même l'élément qui fait nous. Mais ça n'a pas empêché que nous, plus fragiles, passions. Même les gens yo relever, après yon vent fin souffler, eh bien nous-mêmes, nous pas qu'arrêtés poussière, na nous relever relevé encore, même après l'amour nous, pour nous faire révéler la présence. mois après l'assassinat président Jovenel Moïse, chaque jour, le peuple haïtien n'a pas présence parmi nous. Mesdames, Mademoiselles et Messieurs, dans 21 mois, nous travail, dans la bataille, pour empêcher malgré tout mon œuvre, l'assassin criminel, pour casser le et courir ça, pour cacher dossier, eh bien nous même nous disons non, nous continuons à la vérité. faut tout le monde qui participe à crime, ça, paye pour ça, a fait. 21 mois, peuple haïtien. Yon. Qu'un président Jovenel Moïse vivant, et pas jamais, si spann montré à clair, Jovenel Moïse était un citoyen conséquent, qui t'a pays 21 mois moi, depuis diverses plateformes en ligne, t'as coup, Infoberto, mon TV, Tax 609, et diverses lots encore, pas si travail, travail sans campé. Si veye, tout criminel, dénoncé sur sous réseau sociaux, yo, qui participez, tout touillez président, jusqu'à présent, qui en cavale. vingt mois, peuple haïtien, zo wa, coke, nan gorge, et voyagez ou sous tête, mon, nom, gardez bien, wa, pas trop longtemps. Soleil, justice, bondier, gè, pour lever, sous, pays, d'Haïti. Prends patience, zami travaille, lite parce que, gloire, justice, bondier, ak, l'anati, pas loin, e briye sous le pays d'Aïti qui souffre. Hier, FBI a été débarqué président Jovenel Moïse, avant même yo a auditionné quatre mercenaires en dedans de CPJ. Mécènes qui ont 21 mois depuis yo ont en dedans la national, la justice dans pays d'Haïti pour qu'ils soient capables de faire des Et rappelez au premier ministre Ariel Henry, il déclaré que les yo sont yo innocents. Dans le même jour, quatre ont t'appandent en dedans de CPJ, FBI et DIE. Premier ministre Ariel Henry, tu es sorti dans une réunion dans l'aéroport tout l'ouverture ouverture à 8 clos. Pierre sécurité pas de chance d'entrer dans la salle. Et dans le moment où je ensemble avec vous là, pièce à qui est-ce Premier ministre Ariel Henry a parlé dans l'aéroport tous l'ouverture. Mais nous sommes capables de rappeler que nous avons passé, l'agent FBI était débarqué aller ensemble avec quatre présumés assassins potentiels dans l'assassinat. Et avant hier, il y a eu quatre Colombiens. La question posée est-ce que vous n'avez pas de ensemble avec les Colombiens? Est-ce que les États-Unis n'ont pas plan? Pour ne pas aider le pays d'Haïti dans le phénomène de sécurité, vous avez il a pour tout suspect dans l'assassinat, aller ensemble avec eux aux États-Unis pour le régler les par Puisque vous connaissez, frères et sœurs, il y a un agent FBI qui participe dans l'assassinat président. Et rappelez-vous, ancien sénateur John Joel Joseph, te déclaré pas trop longtemps département d'État pour décider et le président Jovenel Moïse a pris un code en bas de audio. Hum. Peuple haïtien, restez Veillez avec décision internationale à par rapport avec un de mercenaires qui en dedans pénitentiaire national qui impliquent un entouillé président. Bien que nous connaît, la justice dans pays d'Haïti, par exemple, merde, capable fait. faire. Nous pas qu'à fin là, la gueule, nous, sous compte de nous pas qu'à finir de croître dans la justice quand il y a Puisque vous êtes même tout impliqué dans tout le président. pays les États-Unis, participez dans tout président. Rappelez aux frères et sœurs bien-aimés, vous parti dans le complot, de de e monter de là dans Floride. faut que nous veillons, frères et sœurs bien-aimés, pour l'étranger ne pas prendre aussi à fond l'autre ligne ensemble avec elle. Et puis, les gens qui payé assassiner le président. Pour yon négocier ensemble avec yon, pour yon toujours être dans le pays d'Haïti, pour yon continuer à tuer petit peuples, pour yon continuer à déstabiliser, pour yon continuer à piller qu'est l'État. Faut que nous veillons ça. Et nous sommes capables de rappeler nous, le journaliste Garibier-Polchal, t'a déclaré, si je venais le justice, la République a crasé. Préférez la République craser 7 fois, 77 fois, mais crime ça, il pas encore. Nous traçons exemple. Moune qui la cause, petit peuple mourir dans la condition ça, nous exemple un exemple pour ça, on répète. pour nous rété, pour nous des des timètes, pour nous faire esclave volonté, pour nous faire sécurité devant ma pour nous faire machine, pour nous faire gérant, pour nous prendre masé chien la caillou. Même Jean de hier. préféré nous libres dans l'enfer, au lieu pour une esclave dans le paradis. Mesdames, mademoiselles et messieurs, ancien député Gary Après ton Sam, pour bien dire, département de raison, américain prend sanction contre son père ils il sortit dans le silence. Je vous invite à pas comment oui? Et qu'est-ce qui se passe là-haut?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 Wow, beau bon garçon. <laughs> Donc babla font-il pousser mais je veux dire, c'est pas. Bab... palais. Ou ap de pale! Ou est nous pas habitué ou pa même sam moustache là. Mais babla pousser Quoi bab qui pousser la gari? Faut pas ici avec nous. Faut pas ici, hein? Kot Babla. Hey! La sanction là-haut. <laughs> <laughs> Nous pas habitués au Sambab et puis Babla font des pousser. Mais c'est quoi l'histoire Quand Bab qui pousser à gari? Monsieur Bondlo, il faut pas ici... Ah. Okay. Okay. Ma ce vidéo ça, c'est objectif vidéo. OK. Je cette vidéo, je veux dire, mm -hmm. par rapport à euh, communiquer mm -hmm. 19 novembre. Non? Je vais me dire, d'ailleurs, je Qui Qui te ça qui même, qui problème avec les états unis Canada? Monsieur Bodo belle -zie. oh my God! Du gouvernement Canada mm -hmm. et dernier communiqué en date, gouvernement américain mm -hmm. qui mettait nous sous liste au FAC. Donc nous avons tout respect pour officiel gouvernement Canada ou bien officiel gouvernement <coughs> <coughs> Américains, parce okay. que c'est des fonctionnaires qui ont fait travail. Jantou, même j'en tout, nous-mêmes, en époque, nous sommes fonctionnaires nous ont fait travail. Ah, quand on a fonctionné encore. Si ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? Pour nous commencer à marcher. Ok. Nous avons un nous n'avons aucun problème contre nous. Mm -hmm. Ça, ça m'a dit, au nom mm -hmm. du principe du contradictoire, je mm -hmm. suis bien content, que ce soit la loi sur les sanctions aux États-Unis. Que ce soit la loi <coughs> sur les sanctions au Canada. T'as l'air, t'as sur ta dit, «Pas des restrictions contre toi, pas qu'il sam là. » Waouh Pas des restrictions contre vous, oui. Mais ça, ça à semble, tonton sam. Vous est entré des mécanismes à la disposition nous, pour nous par contre-argumentaire par nous. Et ce que nous commençons à faire au Canada okay. et que nous avons fait de la semaine prochaine et aux États-Unis. Donc, dit tout haïtien, mm -hmm. je, <coughs> je dis tout Haïtien, il était tête Je dis ça ce qui est important dans le pays, ce n'est pas Gary Bodo qui est président. Mais comment vous voulez pour être nous à Et puis, non en tant que ex-président, de député absité dans la corruption, trafic, influence, financer gang et voulez peut être nous fret, et sécurité dans le monde, il faut pas ici avec nous. Et où peut être ou fret? Et si si tout le monde fait, bon, pas la peine pour d'être chaud. Mais peut-être nous pas comme comment dit nous têtes frette Nous situations difficiles monsieur le Président. Faut pas ici avec le papa haïtien là. Oh, mais quand même bien, je veux nous t'avis à samedi bré et qu'on y a vraiment mal. Je ne peux pas l'avoir, oui. Pour chance C'est chambre député et... <tousse> qui a un problème avec des gouvernements étrangers. Mm. Ou bien des gouvernements étrangers qui a un problème avec donc, mm. la transitivité. Je dis qu'il y a un problème avec des gouvernements étrangers, mais mm -hmm. bah, il y a un problème avec personne, en ce qui me concerne. Je... Ouais. Ouais. Vendredi, c'est là ça. Puis là, tu déjà lavé, même dans le dossier Jésus. Moi-même, a blagué là, je ne peux pas laver, même non. Parce bah, que ce n'est pas pour lui avoir déboucanté. Je ne peux pas si laver, même. Mettez-moi sous-tête, s'il vous plaît. Président. Je n'ai rien fait pour mériter ça. Mm -hmm. Si tu n'as rien, <rire> hein? si rien fait. Moi, je fais. Je fais. Si tu n'as rien fait, moi, je vais. C'est moi qui fais. C'est pas toi. Ok. Et mm -hmm. probablement, ça me nous connaissons, c'est que je ne suis pas suicidé. Ok. Nous okay. ne et... pas prendre dans notre hôtel. <risange> ton <Vavelant> Je connais les Haïtiens. Il y écrit RIP pour vous. Ariel dit il touche énergiquement. Il a tristé profondément. Les autres sénateurs-députés, ils ont tout ma a tomber. Et puis, que la tête soit léger sur ton estomac. Et puis fini. Ou pas suicide ou pas bien. Hey, eh! Adjé là-haut. Faut pas ici avec nous. Eh, hein. hey, monsieur Bodola. là. Non, non, non, non, non. <laughs> nous pas bien de faire une altercation dans la rue. Oui. Soit un bon monde qui bat ou bien que mon cartouche. Mais, ben, où t'as al une altercation? Qui te nous? mon problème dans le déjà. Monsieur Bodo, il faut pas ici avec nous là. Ou ouais, en bret ta vieille, soit vous mal. Et même ta ma éfon, <laughs> en ou de pas la voir. pas faire me nous. Un le pété la ribot Qui est-ce qui t'a braille Qui est-ce qui t'a braille separe d'après vous même? Nous tout pas une force déjà. Une sécurité grande vie la vie chenande nous. En tout cas, quoi on a fait machine, ma Conseil bambou. Pas ah, hasard, etc. Mm. Non, non, Gary Bodo, pas suicidaire. Ok. Pour avoir étudié la psychologie, etc. Wow! Mm. Oh my God! Le psychologue. <coughs> <coughs> Mbez en consultation, Monsieur Bodo. Qui t'on qu l'aime pour m'a consulter? Monsieur la psychologie. Tu n'es pas suicidaire. Hein? Je <laughs> Et... mm. mm. vers me bouche. sais comment -hmm. me mm. mettre wow. par rapport à toutes. Ces allégations. J'adore mes autorités. ces audaces. Ses couilles. Ces colonnes vertébrales. Yon kon comment kon kon kon yo. kon kon kon kon kon kon kon kon kon Wow. kon kon kon kon Donc nous kon kon kon kon kon nous le les pas nous tellement quoi en persécution, pouvons pas nous dit sanction en fac prend c'est persécution. Nous braler dans ligne la justice. Mais pour le gouvernement haïtien c'est persécution. Mais non. Tu es psychologue. Ou pas quitter mon gens pour la persécution, pas mettre mettre persécution dans tête tout. Ou, ou comment pour maintenir c'est ça vous dites nous. Ou comment pour maintenir ou pas suicidaire Comment si persécution gouvernement haïtien a fait arriver sous M. no, Non, non, non, non, non, non. Faut pas ici. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, je suis no, la justice no, no, no, no, no, la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, vous avez dit après l'autre avant il y a un droit pour défendre la tête. À l'aise, garçon. À l'aise. Faut-il ouvrir les yeux pour moi, s'il vous plaît? Je ne sais pas belle, j'ai dit. Eh! Je dis assez vendredi. Je ne pas si viande es à ça. Ok? Je ne sais pas si tu es bien ça. Communiquer ça avec ça, ça ne fait pas de moins, On est fugitif. Ok, nous sommes ça. Nous sommes toujours être clair là. T'inquiète. N'avait seulement pour pas <laughs> avant nous, <laughs> parce que les États-Unis disent d'acheter votre nap John Sport, ta fiancée m'a volé, mais <laughs> ne pour pas avant nous, on ne sait jamais. C'est Margot a volé, vous voilà qu'on ne m'a pas, nous voilà qu'on ne vit mal. On avance. Communiquer ça aux n'a pas fait de moins en délinquant. Communiquer ça aux socias là, pas fait de moins en criminel. Non, mm -hmm. il mm -hmm. just was inspect. Aussi simple que ça. Seulement, je vais faire des interviews mm -hmm. pour, pour, pour m'attaquer euh, des fonctionnaires. Qui est-ce que tu as attaqué Qui est-ce <rire> Qui est-ce que tu as attaqué à tout garçon Eh hey! Mais qui Le Canada Les États-Unis Eh hey, Non, non, faut pas.. Qui est-ce que tu as attaqué moi-même, ah, ah. on ne pa pas dou avance avancer de paysans... pas ici hein pas compte de avancer de Mishita. nous ne pas compte fait corruption ne pas l'école même côté de <cười> hein? pas même côté. Nous pas de nous <cười> et le café, le travail, etc. Mm -hmm. Ça, c'est pas moi. Je mm suis -hmm. un homme d'État jusqu'au bout. Wow! <claps> Félicitations! mais Il faut ouvrir les yeux, mon frère. Faut-moi sur moi. Je suis un homme d'État, mais je suis un homme Je suis un mais je suis un homme D'accord? C'est Manda. Oui, la loi sur les sanctions aux États-Unis, okay. by des procédures, m'entend utiliser dans la sérénité, dans mm -hmm. toute discrétion, ça okay. La loi sur les sanctions au Canada, mm -hmm. by La même bagaille. Mécanisme, mm -hmm. pour m'utiliser dans la paix et la sérénité. Donc, tout journaliste qui ont souhaité, qui t'a mm -hmm. bon avec, etc., Vous mm -hmm. bon te fait des envolées. Ouais. Dis <coughs> au Dio Dis au baguinzel, on va faire des envolées. Il n'y a pas d'envoler. Reste silence mon frère. Mm -hmm. <coughs> ouais, dis des baguins, célèbre, etc. Et... Qui ce Dis ça? baguins, qui bon? Papa, les et c'est joué doucement. Donc, tout le monde a le droit de le défendre. Okay. Et loi sous sanction. Aux mm -hmm. États-Unis, vous mettez des mécanismes pour ça, qui clairement définis. Ok. La loi sur les sanctions au Canada, mettez des mécanismes sous ça, qui clairement définit. Il y a eu des arguments. Mm -hmm. qui, qui, qui ont été rendus publics, il mm y -hmm. des contre-arguments qui ont okay. été Ok, ok, ok, garçon. C'est bon, nous ne pouvons okay, pas aller fort, il n'y a pas de problème. Donc la presse par pas en tribunal, il mm y -hmm. toujours à combattre ça okay. en Haïti. Donc ce n'est pas à jour et comme si <laughs> chaque fois que je Ma son note de presse, un communiqué, etc ça va important, mm -hmm. va nous va tendre nous sur dossier ça. Okay. ça seulement qui assuré nous, c'est que tout mécanisme légal mm -hmm. Lego mm -hmm. qui mettaient à la disposition nous mm -hmm. au Canada okay. ou bien aux États-Unis, utilisé. Maintenant, pour pevar ici, mm -hmm. je vous dis, nous est ça a passé en deux pays, ça a passé en deux pays, il y a des rapports, il y a des événements. Donc, il y a un peu, un de qui passent dans le pays, là, je veux dire. Donc, ma petite papa ici, je sais. Eh! Eh! Hé! Hé! Hé! Hé! Hé! Eh. Hé! nous Hé! Et puis, tu connais, puis. Talet, nous pas saisi assez. On dit nous ressaisir encore. Hein? Le gouvernement va bah, c'est ça Il y a plus de problèmes. Bah, Mais, ou bien dit oui. Mais, dirigeant l'autre pays, pas qu'on a sanctionné dirigeant pays, ça y est, comme ça. Ils comprennent pour vicieux, pour financer. Gang, il y a le oui mm -hmm. Qui sorti? Mm -hmm. Nous avons demandé l'élite pays à Qui est l'élite? faut pas ici avec nous là-haut. Monsieur Bodo, La bas pour toujours faire des -si vidéos comme ça. Ou naturel, oh my god. <laughs> peut-être, pour m'honnête, je peux jouer, peut-être que... Non, on honnête. On est honnête. Parce que même, si on a un bâton, je vais et monsieur bonde l'eau. Vous songez à ça? Oh, et bien, je ne sais pas connaît tout. avez vrai? que vous si vidéo comme ça. Ou Toujours Toujours que vous avez trois dernières années, il y eu eu dit que vous dans le pays. Mm -hmm. Peut-être que moi-même. que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Les vous avez dit que vous avez dit que vous Hein? L'église, la classe politique okay. Peut-être que nous allons mettre nous à la hauteur mm -hmm. Ok Nous sommes à la 6 Nous allons arriver à la hauteur Ok, je comprends <rire> Quand nous sommes sur le périmètre là, ou bien nous sommes sur quatre côtés ou? Pour nous faire des mm -hmm. discussions okay. pour Nous allons déjouer un accord ou un désaccord nous. Okay. Probablement qui mène nous allons mettre nous à la hauteur Merci M. Bodo C'était un plaisir D'accord? Toujours fait-il vidéo qu'on s'attendait ou naturel, très naturel, garçon. Mm -hmm. Regardez ça les États-Unis, Canada, Femme ici. Si, à la traque pour la veille, dans le pays ça. Frère Maxime Kapkoutem, il y a un ancien sénateur, Steven Benoit. Il y a qui dit sénateur, bon y a un Il déclarait problème et sécurité, il pas résoudre. Sans payer, a pas changé gouvernement pour nous gagner un autre gouvernement sérieux. Mais, M. Steven Benoit, il ne faut pas être stupide. Hein? Tu es quoi ton gouvernement? Dit, il veut dire pas de sérieux, même j'avais tout. Ou tu es quitté? Ah. Insécurité, violence, criminalité, montée, 17 ôtes. Mon cher, pendant les derniers il y a extrêmement compliqué et il y a des conséquences graves sur population. Gang a opéré sans aucune gentillesse, mais c'est nous-mêmes qui te ba au cadre blanche. Vous vous souvenez Donc, yon se gang l'état. yon recevoir cadre blanche, mais ou t'en séparé quatre là nan jou passé yo. Selon sénateur, nous capable de mobiliser toutes ressources. Foncier possible changer chef police ça pa, ça va mettre sécurité dans le pays si nous pas retirer dans tête pays autorité qui en connivance ensemble avec gang dis nous please ex premier ministre pays montana c'est pour changer le gouvernement rapide pour capable arriver à neutraliser gang yo si la trouble c'est comme ça n'est pas capable pacifier le pays pour la vie capable de prendre activité économique. C'est ça, bien aimé, il faut que je me dise, il y a un président, qui fait une grosse déclaration. Le président dit, déclarer ça, nous voulons de Tchomp. Mais imaginez, si ça te fait dans un autre pays, Côté gouvernement arrêté principal candidat opposition. Wajin don utilisé utilise démocratie encore. Comme politique étranger. Oush <laughs> maman. Imaginons ça te fait dans l'autre pays. Kote ke gouvernement mette en bas code principal candidat opposition. Comment les États-Unis tapent-elles? Comment l'ONU tapera Comment une grande puissance parler de la démocratie Et mes présidents, vous qu'elle dit, Washington n'a pas utilisé utiliser la démocratie encore comme politique étrangère. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, pays spécial. Donc, maintenant, nous pas longue, parce que on vais chercher médicaments. Je le fêter résurrection Jésus-Christ bon frère, so. mon chame t'a passé non ce soir m'a quand disse moi que t'es ta fière dans tête moi pas comprendre comment mon yo yé dans dans nos là mon confuse peuple haïtien m'pas comprendre madame maria ni monsieur maria est-ce que vous t'es dans manger l'argent avec jida parce que moi tout des suspects on regarde vidéo ça ensemble mamoun mamoun mais qu'est-ce qui se passe cette fille de Madame Marie Mais c'est quoi l'histoire? En tout cas, j'aime toujours remédier deals. Haïti dictature, l'appel des Antilles. Haïti démocratie, la république des Coquilles. celle volée au cabritée. Qui vivra vers qui mourra kakara. Moi, je vous remercie parce qu'on vous avez suivi avec attention. Merci pour la fidélité et la patience. Je vous remercie pour la fidélité de la patience. Je vous remercie les la patience qui est capable de protéger pas ou ou la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'a pas quoi, Pita, si toutefois, et voilà, ok. Bisous, bisous. Déjà, bon vendredi, saint. One Lord.